Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a des jours comme ça où lorsqu'on maîtrise bien des outils de trading eh bien ça aide à faire des beaux résultats. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui donc avec le, le market profile. Donc j'avais vu ce matin qu'il y avait une bonne probabilité que le marché allait monter. Donc ça je maîtrise assez bien ces choses grâce à cet outil. Donc je vous ai déjà dit que le market profile est un outil fantastique pour prévoir ce qui se passe dans les heures qui suivent ou dans, même dans les minutes qui suivent. Donc, euh, donc vous avez cet outil ici fantastique et qu'est-ce qu'on peut voir ben, Le marché a carrément explosé à 14h30 donc à l'ouverture du, du marché américain sur le SP500 et j'avais euh, trois positions ouvertes. Donc ça a pris quelques secondes donc j'avais ouvert, euh, euh, ouvert donc le marché, euh, le marché donc des trades euh, en sentant qu'il y avait une bonne probabilité que le marché allait monter et là ça a carrément explosé donc à la hausse. Donc euh, ça a bien confirmé le sens que, que j'avais pensé en début de journée. Bien sûr le marché il peut stagner euh, assez longtemps vous voyez ici donc. Était, il était en range assez longtemps et puis à l'ouverture donc du marché américain et eh bien ça a explosé. Alors on peut sentir dans quel sens va aller le marché grâce au market profile. Après l'amplitude du, du mouvement ça on ne le sait pas et vous voyez le mouvement qu'il a fait ici euh, était, était explosif donc résultat et eh bien j'ai fait 7487 dollars de gain en 7 minutes et 1 seconde. Donc vous voyez ce qu'on peut arriver à faire avec, avec des outils comme ça, les outils professionnels qui sont le market profile, le carnet d'ordre vous placez parfaitement donc vos stop loss, vos take profit, vous voyez les volumes qui sont mis et puis vous avez également ici euh, le, donc le footprint qui vous montre donc euh, les trades qui sont, les contrats qui sont réellement passés. Donc ce sont des outils extraordinaires pour arriver à trader, euh, pour arriver à scalper donc de manière efficace. Donc euh, comme je vous en avais parlé donc je suis en train de passer un test euh, sur une propre firme donc euh, Elite Trader pour arriver à obtenir 150 000 dollars euh, donc à trader de capital à trader. Donc je fais ça avec mes étudiants. Donc il y a plusieurs étudiants qui sont, qui sont donc dans ma formation market profile et je les encourage donc à faire mais quoi de mieux que de leur montrer qu'on peut arriver à de très bons résultats. Donc voilà aujourd'hui donc journée très très bonne. Donc je ne suis pas loin des 9000 dollars de gains pour arriver à obtenir les 150 000 dollars où je pourrais trader en réel. Donc vous voyez que ça peut aller très très vite parce que ici on est sur le mini SP500 et donc chaque point est divisé en 4 ticks donc et un tick vaut 12,50$. Donc quand vous avez un mouvement explosif comme ça eh bien vous faites, vous faites des milliers d'euros en quelques minutes comme vous voyez. Donc c'est vraiment une méthode extraordinaire donc je combine le market profile donc qui est vraiment, euh, qui a été pour moi une révélation et que de plus en plus de traders professionnels utilisent. Donc ça vous donne une, une vision, une perspective de ce que va faire le marché dans la journée qui est tout à fait extraordinaire. Donc chaque lettre correspond à 30 minutes et vous n'avez pas le stress des bougies japonaises. Donc c'est vraiment avec le carnet d'ordre, le market profile, le footprint. Eh bien, vous tradez d'une manière beaucoup plus sereine qu'avec les bougies. Maintenant j'utilise encore les bougies aussi donc vous voyez j'utilise, euh, j'ai encore un graphe sur un autre écran avec les bougies mais vraiment pour trader à court terme euh, donc j'utilise ça. Après bien sûr il faut laisser au marché la chance de vous faire gagner de l'argent. Donc euh, vous pouvez mettre des take profit à différents niveaux, c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais trois positions ouvertes et c'est ce qui m'a permis de gagner 7000 487 dollars donc en 7 minutes. Ma journée est terminée vous imaginez bien, je ne vais, euh, vais pas passer plus de temps. Et euh, ce matin j'étais à l'extérieur et donc je suis venu ici j'ai vu ok le marché, j'en avais parlé avec un de mes étudiants, il me demandait si je pensais que le marché allait monter j'ai dit oui. Donc il n'avait pas encore vraiment monté ce matin donc il avait, il avait stagné euh, toute la matinée vous voyez. Donc on est ici si je change l'unité de temps, vous voyez ici en 5 minutes on voit très bien l'explosion. Donc si je vais même en 30 minutes donc vous voyez ce qu'avait fait le marché. Donc vous voyez ici il avait stagné et puis boum il explose donc c'est vraiment en 15 minutes ici. Vous voyez chaque petite bougie ici correspond en 15 minutes donc toute la matinée donc il a stagné. Et puis il suffit de quelques secondes, ça démarre, ouverture du marché américain et hop c'est parti et ça vous fait… Vous n'avez pas ça tous les jours bien sûr hein, mais lorsque vous êtes dans le bon sens. Euh, J'avais mis des stop loss pas trop proches non plus pour arriver à, à donc euh, ne pas être touché trop, trop, trop vite parce que vous voyez il y a eu un petit, une petite baisse du marché ici avant qui qu décolle donc ça c'est très souvent euh, ce qui se passe. Mais c'est aussi un signe vous voyez un marché qui monte légèrement ici et puis qui, qui se rétracte c'est comme s'il tirait à l'arc et puis pouf ça part et vous voyez, vous voyez le mouvement qui, qui part qui a, été, qui a été fantastique. Donc là je crois que j'ai battu mon record en 7 minutes 7487 dollars donc c'est joli donc c'est pas mal comme résultat. Et donc après il faudra bien sûr arriver à faire des beaux résultats aussi une fois que j'aurai les 150 000 de capital donc mais avec les outils que j'ai ici donc c'est vraiment tout à fait possible d'arriver à de très très bons résultats. Et bien sûr si vous voulez trader et gagner quelques milliers d'euros par mois et bien avec des outils comme ça, c'est évidemment euh, beaucoup plus facile que si vous, si vous n'avez pas ces outils. Ce sont les outils qu'utilisent les professionnels. Donc aujourd'hui, nous, amateurs, entre guillemets, nous pouvons avoir euh, des outils comme ça. Donc c'est clair qu'on ne va pas faire nous bouger le marché comme ça, mais on peut prévoir ce que les, les, les professionnels qui traitent des, des centaines de millions vont probablement faire sur le marché. Et ainsi se positionner pour suivre les mouvements et attendre les mouvements qui sont parfois explosifs comme on voit aujourd'hui. Donc voilà donc moi je vous recommande beaucoup beaucoup d'utiliser donc d'apprendre à utiliser le, le market profile comme mes étudiants donc je pense qu'ils sont très contents ils, ils seront très contents aujourd'hui de voir les résultats que ça peut donner et j'espère que beaucoup vont arriver comme moi donc à avoir des bons résultats comme ça. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc on a un groupe, euh, j'ai créé un groupe privé Facebook et un groupe euh, WhatsApp où c'est plus dynamique bien sûr, on peut, on peut communiquer très rapidement et voilà donc aujourd'hui euh, on a communiqué. Ce matin je n'avais pas encore regardé le marché euh, lorsqu'un étudiant m'a demandé ce que je pensais puis j'ai vu, je dis oui effectivement je pense euh, que le marché va monter donc vous voyez ça c'était le profil d'hier. Et on a eu une ouverture ici et puis le marché est monté, il avait tendance à monter euh, petit à petit. Donc si je fais ici un split euh, sur, euh, sur le marché donc vous voyez ce qu'il a fait et puis là il est redescendu avant d'exploser à la hausse. Donc vous voyez c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut, qu peut arriver à faire avec ces outils-là. Donc euh, vous voyez que le marché il est descendu mais il n'est pas descendu plus bas que, que la veille, quasiment pas et puis après il a explosé à la hausse. Donc voilà, moi je vous encourage à utiliser le market profile, le carnet d'ordre, le footprint. Donc je pense que c'est évident qu'on arrive à de très bons résultats comme ça. Voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, au revoir.